Bonjour, j'espère que vous allez super bien. Dans la vidéo précédente, je vous euh, parlais donc de la pose water drop et euh, water Waterdrop Nails. Et donc du coup, je vous expliquais les trois techniques que j'ai utilisées pour réaliser cette pose. Dans la vidéo d'aujourd'hui, euh, je vais vous expliquer comment ne pas abîmer vos ongles lorsque vous limez. Donc comme vous pouvez le voir, là j'ai commencé à limer et très rapidement on va se retrouver à, à l'ongle. Et en fait, le problème qu'il y a c'est que souvent euh, vous n'arrivez pas à identifier euh, où est-ce qu'on est sur l'ongle et où est-ce qu'on est finalement encore sur le gel. Pour ça il y a un gros problème qui se présente que je vois assez régulièrement c'est que euh, vous ne dépoussierez pas assez souvent Donc, et que vous ne voyez pas bien les choses. Là en fait il faut voir exactement que ici on est sur l'ongle naturel et là on est sur l'ongle naturel aussi. Toute cette partie là on voit qu'il y a encore du gel. Juste sur l'avant ici, il y a encore, euh, on est sur l'angle naturel également. Donc en fait, il faut vraiment bien identifier à chaque étape. Souvent aussi, on utilise des limes avec un grain très très très épais en se disant qu'on va aller plus vite. Et c'est vrai, on peut faire une, euh, une dépose beaucoup plus rapidement. Mais attention quand on lime, il ne faut pas limer, limer, limer tout le temps au même endroit parce que sinon on va se retrouver avec un trou. Ça va commencer à chauffer et quand ça chauffe, en général, c'est déjà trop tard. Donc si vous utilisez une lime à grain épais, alors déjà, tenez bien la peau hein, pour, euh, pour ne pas la blesser. Ce qu'on fait, voilà, on vient faire un mouvement comme ça. C'est-à-dire qu'on pose la lime, on tire et régulièrement, bah, on l'enlève, on regarde où est-ce qu'on en est. Si on voit qu'il a toujours du gel, on continue. Alors on n'est pas obligé de faire des déposes complètes à chaque fois. Hein. On peut très bien euh, laisser une petite couche de gel. Hein. Moi normalement je l'aurais laissé. Hein. C'est juste dans le cas où vous voulez vraiment faire une dépose complète. On n'a pas besoin non plus de ne pas appuyer. Hein. C'est-à-dire qu'en en fait, euh, souvent au début, on a peur, on n'appuie pas et puis on se dit, ben, on passe un temps fou sur, euh, sur le limage. Il faut vraiment un juste milieu entre le temps que vous y passez et le résultat. Donc il faut quand même appuyer un petit peu. Hein. Il faut que ce soit efficace, que le limage soit efficace, mais en même temps qu'on n'abîme pas l'ongle. Voilà, donc moi je ne vais jamais beaucoup plus loin hein, avec une lime à grains épais comme ça. Je suis désolée, hein, j'ai un petit souci de mise au point. Alors je... Voilà, je le fais juste encore un petit peu sur le dessus parce que là je vois que j'ai encore un petit excès de gel ici. Mais par contre juste à côté, là où j'ai l'immé juste avant, là je suis à longue naturelle. Alors comment est-ce qu'on le reconnaît C'est une question de couleur, souvent. Je vais dépoussiérer un petit peu je vous laisse vraiment juger Alors on voit en fait que là on voit les stries de l'angle je vais encore zoomer un petit peu plus vers mon max max là pour zoomer pour euh, une super mise au point ici on voit que c'est plus clair sur toute cette zone là donc là où c'est plus clair c'est qu'il y a encore du gel. Ici il y a encore un tout petit peu de gel, comme ça. Et sur tout le reste, ici, c'est l'angle naturelle. Partout où il y a l'ongle naturelle, on ne touche plus. C'est ultra important. Là il y a un micro-décollement encore sur l'avant. Suite passer avec une petite lime en général pour pouvoir le retirer. Voilà donc là en fait le reste je vais carrément le laisser pourquoi parce qu'il n'y a pas besoin de le retirer je vais juste passer avec une lime avec un grain un peu plus fin Voilà, juste pour vérifier qu'il n'y a plus rien qui se décolle et là on va passer le cleaner Et voilà, la dépose est faite. Et on ne voit plus de gel. Alors, pourquoi c'est un petit peu plus rouge sur le haut Je vous explique. En fait, c'est euh, une erreur due à, ma... <rire> due à moi, hein, tout simplement. Euh, si vous avez ça, c'est qu'en fait, je vous explique. J'avais fait une pause et j'avais vraiment, vraiment la flemme de refaire toute la pause. Donc, qu'est-ce que j'ai fait Et ça, c'est une erreur de débutante que j'ai fait. Hein. C'est vraiment euh, bête. <rire> Mais avec mon embout... Je vous sors l'embout à ponceuse. Voilà. Moi, je vais prendre celui-ci. Vous voyez que l'embout en fait il est pointu. Et quand on utilise l'embout, il faut vraiment le mettre bien à plat. Si je le mettais à plat, j'étais sur mon gel. Mon gel était plus haut, forcément. Donc qu'est-ce qui s'est passé En fait, j'ai dû me mettre comme ça pour pouvoir venir faire ma cuticule en fait hein, puisque je voulais une cuticule bien propre donc je me suis retrouvée comme ça puisque j'avais le gel hein, j'avais le, le bombé de mon gel bon là j'exagère hein. j'avais le bombé de mon gel et donc du coup en avançant j'avais la, la ponceuse dans un mauvais angle et en fait avec cet angle là on vient creuser en fait euh, la, la plaque naturelle de l'ongle donc quand mon ongle avait repoussé et eh bien il était un petit peu plus rouge à ce niveau là c'est très léger hein vraiment léger. Euh, mais voilà, c'est une petite erreur. Ici, c'est un tout petit peu, légèrement plus rouge. Et pourquoi là, c'est encore un peu plus clair Eh bien, c'est parce que je viens tout juste de faire la dépose. En général, quand on vient de faire une dépose, ça reste un petit peu plus clair aussi. Donc, je ne pas vous expliquer pourquoi, mais mais c'est comme ça. Voilà, sans doute parce qu'il y a encore des endroits où il y a un tout petit peu de de gel mais voilà là je vous ai expliqué hein, de manière très honnête euh, pour quelle erreur j'avais faite et, euh, et surtout l'erreur qu'il ne faut pas faire il hein. faut vraiment toujours le poser comme ça bien à plat c'est pour ça qu'il ne faut pas faire il ne <rire> faut pas utiliser de ponceuse quand on a encore du gel idéalement voilà, et passer bien comme ça sur le contour mais au moins en faisant moi l'erreur et en vous l'expliquant vous ne la ferez pas voilà, donc surtout pas faire comme ça sinon là on creuse moi, j'y suis allée doucement hein, pourtant, mais ça suffit. Voilà, donc euh, j'espère que je vous aurai appris quelque chose dans cette euh, vidéo. Euh, je vous retrouve également dans la formation d'initiation gratuite. Je ne sais pas si vous l'avez déjà fait. C'est 7 jours où je vous donne plein d'astuces comme ça, où je vous fais des schémas, où je vous explique les choses. C'est vraiment pour les débutantes, mais également pour celles qui ont déjà fait des formations, qui voient qu'elles ont encore des lacunes... Euh... Je suis désolée hein, je parle pas français aujourd'hui je suis super fatiguée euh, et donc du coup bah, ça peut vraiment vous aider hein. je vous explique comment faire toute une pause euh, donc de A à Z donc pour celles qui veulent se faire elles-mêmes les ongles ou pour celles qui veulent euh, découvrir le métier ben bah, voilà c'est vraiment adapté pour vous et n'hésitez pas à me dire en commentaire bah, si ça vous aide si vous voulez d'autres vidéos de ce type là dites moi les vidéos que vous avez envie de voir sur ma chaîne ça m'aide énormément et puis laissez moi un petit pouce en l'air si vous avez aimé la vidéo j'ai les peaux très très sèche sur le contour, on est en hiver là, oh là là c'est une horreur. Il va falloir que je m'occupe de tout ça avant la prochaine vidéo puisque dans la prochaine vidéo, euh, comme promis, hein, dans la vidéo précédente, je vous euh, parlais donc de la pose water drop, on va la voir sur le pouce. On se retrouve donc euh, très rapidement pour voir cette pose ensemble. Et promis, voilà mes petites peaux sont un peu moins sèches. <rire> je vous dis à très vite.